Bonjour, bonjour les amis. Comment vous allez? Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer la démonstration du bérou magique. Grâce au génie de la mer, on a eu toujours cette richesse et cette richesse pour se produire, te donner la richesse dans tous les domaines, en euros, en dollars, en francs congolais, qu n'importe quelle monnaie que tu utilises. Grâce au génie de la mer et au fétiche richard, vous aurez cette richesse. Voilà, voilà. Vous voyez? Donc, regardez bien. D'accord? Regardez bien. Voilà. Sans trop tarder, on va évoquer le nom On le fétiche origine. Voilà. Voilà. Regardez bien. hein, Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Voici le porte-monnaie. Que la caméra est va bien dedans. Regardez dedans. Il n'y a rien dedans. Je vais évoquer le nom génies. Regardez très bien. Voilà. Maintenant, on va fermer. Voilà. On va déposer ça dans le calvas et évoquer le nom des génies. Voilà. Voilà. Au nom du fétiche Oisha, que cette production nous donne l'argent. Au nom des génies de la mer, des génies de la terre. Donnez-nous cette production. Car montrez-nous votre force. C'est vous qui dites avant que nous disons. C'est grâce à vous que nous avons cette richesse. Voilà. Montrez-moi cette production du Belou Magique. Montrez aux populations que le Belou Magique est différent. Voilà. Grâce au génie, grâce au génie, au Voilà. On va ouvrir nos portes. monnaie Ah, vous-même, regardez. Regardez la production. Donc, c'est ça. Il n'y a que des billets de 10 000. Regardez. C'est grâce au génie de la mer, on a eu cette pollution. Des biens de dire. ceux qui sont intéressés, contactez-moi sur mon WhatsApp. Plus de 129, 68 56 68 77 ou plus de 129, 62 50 82 04. Donc, euh, bonne soirée à vous. Et ceux qui sont intéressés, contactez-moi pour plus de